De quelle façon se manifeste votre intuition à l'intérieur de vous? Vous savez que dans la vie, si on se dit « je ne sais pas si c'est mon émotion, euh, mon intuition ou c'est euh, mon, mon mental », la réalité, si on se pose constamment la question « c'est-tu mon intuition c'est mon mental », la réalité, c'est que c'est votre mental. Parce que votre mental, votre intuition ne se poserait pas la question. Vous savez, l'intuition provient, provient du cœur, influence la tête et le corps pour passer à l'action. La tête pour construire de façon rationnelle l'idée. Donc, exemple, moi, comme je vous l'ai expliqué, ça se manifeste sur une, une chair de poule hein, qui traverse mes bras jusqu'au-dessus de la tête, mais je me connais très très bien, ce qui fait que j'arrive à lire de quelle façon ah, va se manifester mon intuition.